Dans cette troisième vidéo reliée au nouvel an lunaire, je vous parlerai d'un jeune garçon nommé Lam. Il vit ici dans la pagode Ting Sa située dans la province de Dong Nai, à environ 2 heures de Saigon. Vous en apprendrez également davantage sur la particularité de cette pagode qui vient en aide à des personnes dans le besoin, surtout les enfants et les personnes âgées. Mais je vais d'abord expliquer quelle est notre relation avec Lam et pourquoi il vit ici. Aujourd'hui, on revient à la pagode où on est venu il y a un an pour euh, dire bonjour à l'âme, euh, un garçon dans la famille de ma femme. On s'en est occupé pendant trois ans, mais euh, quand Anne est née, c'est un peu trop de gérer euh, ce garçon turbulent et notre nouvel enfant. On a fait une entente avec euh, sa mère et sa grand-mère qui ne pouvaient pas s'en occuper. L'heureusement, nous non plus, on ne pouvait plus s'en occuper, donc on l'a mis dans cette pagode-ci où on est avec un gros bouddha incliné. Maintenant, il vit ici depuis deux ans, trois ans, et puis on vient le visiter à chaque année pour le tête. Et l'année passée, quand on est venu le visiter pour le tête, on a pris des cochons pour mettre de l'argent dedans, une tirelire, et on a mis de l'argent dedans toute l'année. Et aujourd'hui, on casse le cochon pour donner une belle donation à cette pagode qui s'occupe de plusieurs orphelins et de personnes âgées. En tout, il y a une centaine de personnes qui vivent ici dont une euh, vingtaine d'orphelins et environ 80 personnes âgées ou personnes euh, pauvres démunies qui ont besoin d'un gîte. Donc c'est une pagode très philanthropique qui aide beaucoup de gens dans le coin et euh, c'est pour ça qu'on donne euh, des bons montants à cette pagode. Okay. Okay. Okay. Okay. I can't tell. All this year without the time. Happy Lunar Year! Uh, come on, you. Uh, I have a gift for you. Okay, come With the best wishes on July. Thank you very much. Well, you are welcome. Come and see who. Well, I need a hug. <laughs> <laughs> I need a hug. Yeah, check out. Come back to the car. Why? I need a, wow. <laughs> okay, yeah. wow. I need a So beautiful. You give, you receive. Karma come back very quick here in Vietnam. You see, we receive after giving. What's your name? <laughs> <laughs> What oh, my name is Nairobi. Nairobi. What's your name? My name is Maxime. C'est drôle à chaque fois qu'on sort de Saïgon, on devient un petit peu le centre d'attraction. Euh, tout le monde vient nous parler parce qu'on est occidental. Puis on voit pas beaucoup euh, dans le secteur. C'est toujours drôle euh, de devenir le centre d'attraction comme si c'était une vedette et tout le monde vient te parler comme ça. Donc ici c'est l'homme qui s'occupait s'occuper avant. Et maintenant il vit dans la pagode et euh, on supporte euh, sa vie ici, sa souris, puis il vit bien. Il est très heureux. L'homme bouille d'Aïgon. Just me that is happy. Good life here. Yeah. Happy to hear that. I'm happy that you're happy. Yes. Yeah. Very happy. You're content to have lamb today. Yes. Yeah. And it's Yeah. Yeah. C'est Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Ah, C'est for? pas sauvée, pour économiser de l'argent. Puis c'est pour toi l'argent. C'est pour qui? Pour pour qui? Donc tout l'argent que tu économises pendant l'année, c'est pour faire des donations à la pagode de l'homme. C'est gentil. <cười> Et on a passé euh, un bon moment avec l'homme et euh, tous ses amis orphelins, euh, qui ne sont pas toujours orphelins, des fois c'est par choix, avec la famille, on a rencontré une petite fille qui était ici avec son père, qui aimait mieux vivre ici dans la pagode, des fois c'est comme un choix religieux. Mais il y a plusieurs des enfants qu'on a vus ici aujourd'hui qui sont des orphelins. Aussi, dans le cas de l'homme, il n'est pas 100% orphelin. Sa mère existe encore, mais a été remariée avec un autre homme qui ne n'accepte pas son premier enfant. C'est pour ça d'ailleurs qu'on s'en est occupé pendant 2-3 ans, parce que sinon il vivait chez sa grand-mère, mais qui est un peu trop vieille pour s'occuper de lui, et qui avait de la misère avec la discipline. L'homme était assez turbulent, donc euh, ça lui est arrivé une fois de lever la main sur sa grand-mère. Pour toutes ces raisons-là, on a décidé d'en prendre soin. On s'en est occupé pendant trois ans et maintenant il vit ici depuis trois ans. Je pense que c'est mieux pour lui parce que les gens s'en occupent bien. Il y a une certaine autorité, vu que c'est le plus vieux des orphelins. C'est certain qu'en vivant ici, il y a un peu plus d'attention que quand il vivait avec nous. Parce que Veux, Veux, pas, c'était comme pas notre enfant. J'essaie de plus possible d'être son père sans l'être. Donc je donnais toujours plus d'attention, plus d'amour à Kim. Et puis, ben, quand Anne est arrivée, c'était difficile à gérer. Donc on a décidé de le mettre à la pagode. Puis maintenant, ben, une fois de temps en temps, on vient visiter. Et je crois qu'il aime bien quand on vient le voir. Des fois, il, peut, il vient aussi nous voir. Il faut demande la permission au moine. Puis il peut prendre le bus pour venir nous voir. On n'est pas très loin à Saigon. C'est environ deux heures. Puis la pagode de Nyopsom, c'est une belle pagode. Les gens viennent aussi pour le Tête euh, faire des offrandes et tout. Euh, très agréable ici comme atmosphère, euh, très paisible comme dans toutes les pagodes. C'est bien de se promener un petit peu autour, super joli. Ça vaut la peine de passer si on, si on passe dans le coin, dans Dong Nai. Vous pouvez voir d'ailleurs notre vidéo qu'on a faite sur la province de Dong Nai. On n'a pas inclus la pagode parce que c'est un sujet à part vu notre relation avec l'homme et notre attachement à cette pagode. La province de Dong Nai est aussi quand même très jolie à voir. Donc si vous habitez à Saigon ou si vous voulez pas aller trop loin pour passer des vacances sans vouloir faire beaucoup de transport, c'est un endroit qui se fait bien dans la journée. Vous pouvez visiter à partir de Saigon toute la province de Dong Nai, entre autres le zoo et tout. Donc euh, allez voir notre vidéo de Dong Nai si vous voulez avoir plus d'informations sur la province où on se trouve en ce moment. Et puis, euh, suivez nos aventures. C'est toujours agréable de savoir que les gens nous suivent. Laissez-nous en commentaire si euh, vous avez des questions par rapport à ce sujet-là, euh, aux orphelins dans les pagodes et tout. Ce n'est pas toutes les pagodes d'ailleurs qui ont des orphelins. Et puis euh, maintenant, ils donnent l'éducation aux enfants qui vivent dans les pagodes à l'époque. Les enfants recevaient seulement une éducation bouddhiste. Quand il y avait un enfant orphelin dans une pagode, il devenait moins automatiquement. Et de nos jours, euh, les orphelins qui vivent ici vont à l'école régulière et peuvent choisir de quitter la pagode à 18 ans. Mais plusieurs décident quand même d'y rester et de devenir moines parce qu'ils croient beaucoup aux valeurs qui leur sont transmises par les moines qui vivent ici et qui s'occupent